Alors, bonjour Cindy, comment vas-tu aujourd'hui Ça va bien, et toi Ça va super. Alors tu as, <rire> tu as accepté très gentiment de, de faire ce témoignage, alors on va peut-être commencer par, euh, par te présenter. Oui, euh, ben en fait euh, je m'appelle Cindy, je viens de la Belgique, je vais avoir 27 ans et euh, j'ai deux enfants, un petit de 3 ans et un petit garçon de 10 ans. D'accord, super. Alors, merci. <rire> Et donc, ça fait combien de temps que tu t'es inscrite à cette formation euh, j'y pense, que j'y pensais. Euh, non, non, que tu t'es inscrite, ça fait combien de temps que tu es avec ah, nous dans la formation euh, Je pense que je me suis inscrite au mois de mars. Oui, donc euh, ça, fait, ça va faire 4 mois alors euh, bientôt. Et euh, ben, jusqu'à maintenant, ça va. Enfin, j'aime bien, c'est très très positif, j'avance assez bien. Oui, même, même très très bien j'ai envie de dire puisque en fait tu as eu un progrès incroyable dans la formation depuis que tu t'es lancé. est-ce que tu as suivi une autre formation à l'ancienne euh, j'ai suivi des autres formations mais pas, euh, pas en ouvrier donc euh, c'est pour ça qu'au début j'avais euh, euh, très peur en fait, parce que j'avais demandé pour faire une formation dans un autre domaine mais euh, ça n'a pas été propre en fait, il n'y avait aucun suivi, euh, rien du tout. Donc euh, je me suis dit quand j'ai vu des vidéos, je me suis dit ouais à mon avis ça doit être encore le même style, euh, quelqu'un qui dit que je suis écrou et, et ça n'a rien à voir. Mais euh, à fur et à mesure que je suis rentrée, je me suis dit bon je vais quand même rentrer on va voir. Et au pire ben, j'aurais testé. Euh, ben, je vois qu'il y a un suivi euh, vraiment complet, alors euh, je ne sais pas quoi on a des questions et tout. Ben, euh n'est pas là pour répondre, ben, il y a les plus anciens qui nous répondent, donc euh, ça nous aide beaucoup. Cool. Et alors, euh, toi en général, on, on t'a euh, très vite aussi, donc euh, c'est vraiment bien, franchement, euh, je me plais bien, franchement. D'ailleurs, je passe ma vie sur euh, Facebook maintenant. <rire> et c'était pas le cas avant <rire> Non, j'étais dans d'autres groupes, euh, aller des trucs débutants et tout ça, mais il euh, y avait souvent des critiques et donc euh, ça m'avait pas forcément plu euh, et c'est ça aussi que j'avais un peu peur en rentrant dans une équipe ben, euh, peut-être que ça va être le même style et tout mais alors euh, ça a vraiment rien à voir parce qu'en en fait les filles euh, si t'as vraiment un blocage ou quoi bah ben, elles sont vraiment là pour euh, bien te dire voilà tenir un côté parallèle pas tomber mettre bien au milieu enfin euh, c'est vraiment bien bien et en plus on est familial et, et c'est ça que j'aime bien en fait la formation. D'accord, super. Et surtout, oui, comme j'ai dit avant, tu as fait des progrès incroyables depuis que tu es dans la formation, tu fais vraiment des choses magnifiques maintenant et tu as, as progressé vraiment très très rapidement. Est-ce que toi-même, tu as vu ces progrès-là euh, oui, j'ai remarqué. Maintenant, donc, ben, comme tout débutant, je fais encore des bêtises des fois. Euh, j'ai encore ben, mon gros problème pour le moment, c'est euh, les French. J'ai encore beaucoup de mal. D'ailleurs, je m'énerve assez souvent avec les French. <rire> Mais euh, je m'arrête pas de, de m'entraîner. Je sais bien que je vais aboutir à réussir à aller faire, euh, les faire les deux années avec de l'entraînement. Euh, maintenant, euh, j'ai encore des difficultés euh, pour euh, les dessins. Bon, ça, je ne suis pas encore, fort, fort euh, douée. C'est pour ça que je reste beaucoup dans le classique, en fait, les postes classiques et tout ça. Je me dis que ça ne sert à rien de franchir des étapes qui n'ont pas encore été bien travaillées. Donc, il faut en faire à notre euh, rythme. Et quand je maîtriserai vraiment bien euh, toute la base et tout le hasard, bah, par après, pourquoi bah, pas me lancer pour l'année là, pour euh, plus approfondir. Super. Oui, et, et, que, et quel est ton projet pour la suite Est-ce que tu comptes euh, ouvrir euh, donc, euh, chez toi une petite pièce ou ailleurs, faire du domicile En faire ton activité principale ou, euh, ou pas du tout Ah oui, en fait, euh, tu as des soucis de santé. Euh, je ne peux plus faire euh, mon métier de base. Donc, euh, et comme ça me fait assez de je me suis dit pourquoi pas euh, en faire dans un premier temps euh, une activité complémentaire en fait. Et euh, ici, ben, euh, j'ai pris des renseignements, comment ça se passait un peu au niveau des, des CPA et de chat. Bon, bon, ici c'est en tout euh, Mais le mieux à faire, c'est d'avoir euh, déjà ma clientèle euh, fidèle en fait. C'est seulement maintenant qu'elle est seulement en train de se construire, donc euh, je fais vraiment un euh, pas à pas avant de, de me mettre euh, vraiment... Euh, ah non, ça, ça, ça, ça. Je veux l'avoir bien développé, avoir ma clientèle. En fait. Super. Donc tu disais justement que tu avais des problèmes de santé qui t'empêchaient de, de travailler actuellement. Et pourtant, ça ne t'empêchera pas finalement de, de faire ce métier-là par la suite, au moins en temps partiel. Et ça, ça peut être vraiment quelque chose de très très intéressant pour toutes les personnes qui sont comme toi avec des, des soucis de santé et qui se disent... Finalement, je ne peux pas faire un travail, peut-être trop manuel, être debout toute la journée, courir à droite à gauche. Mais ça, peut-être que je peux le faire. Et toi, malgré les, les soucis que, que tu as de santé, est-ce que tu sens que tu peux quand même le faire sans problème Oui, bien sûr. Hein. Ça, il suffit de, aller, de bien savoir gérer euh, santé et tout ça. Maintenant, moi, pour un début, je prends deux à trois personnes par jour. quand enfin, c'est possible parce qu'il bon, y a des jours un peu moins bons et euh, oui franchement euh, c'est totalement possible en plus les gens en général ne sont pas contraires c'est as besoin de te mettre de coussinets ou quoi de ton dos ou ce que tu as comme souci bah ils sont pas contraires non plus euh, c'est pas que tu dois être euh, scotché à ta chaise euh, donc euh, voilà et puis t'as toujours l'idée de proposer un petit café ou quoi donc là tu te déplaces aussi donc là euh, franchement euh, moi, pour ma part, pour les problèmes de santé, ça m'approche vraiment bien ce domaine. Et en plus, c'est une passion, donc on ne voit même pas le temps passer non plus. Donc, euh, non, franchement, c'est top. <rire> oui, c'est top. Ah, c'est super. Et, et juste, euh, voilà quand, euh, quand tu t'es inscrite, le fait que tu puisses faire cette formation de chez toi, c'est quelque chose aussi qui t'a convaincu C'est quelque chose que tu avais besoin euh, dans ton cas Ah oui, parce qu'en plus, euh, bon... Euh, comme euh, tu es quand même euh, assez loin de moi, euh, j'aurais dû aller euh, dans, dans un hôtel et essayer de, de mettre mes enfants chez quelqu'un et tout. Et puis, euh, euh, ce n'est pas toujours évident parce que les prix des hôtels et tout ça, euh, puis euh, les enfants, euh, ça serait revenu cher en fait, euh, je vois. En plus, c'est ce que je disais euh, l'autre jour. Euh, par exemple, des formations antiques qui se font, euh, sur place, aller par exemple, tu tombes malade les deux derniers jours de formation, ben, ces deux derniers jours-là, en fait, ils sont perdus. Donc, euh, au final, euh, voilà, tu, tu perds euh, tes deux jours, tu perds ton argent, euh, tu perds ton temps. Euh, donc, euh, et qu'ici, en fait, en étant euh, en formation à distance, tu te connais quand tu as le temps, euh, tu fais des exercices à ton côté et tout, tu fais. Euh, Selon ton, ton planning, en fait, et tes enfants et tout ça, tu en profites autant. Euh, et tu ne perds pas euh, ton temps et d'argent. C'est ce que je veux dire, c'est ça aussi. Euh, mm -hmm. Et alors, il y a tout. Toujours... y a un quack par exemple, euh, que tu as ici, euh, c'est bien parce qu'avec toi, euh, on sait venir t'emparer et tout, et on trouve toujours une solution de quoi Donc, euh, au final, on ne fait rien. Et euh, ça, je trouvais très intéressant aussi. Oui, franchement, c'est euh, top <rire> Super, <rire> je suis contente que ça, que ça te plaise. C'est vrai qu'on a toujours la, la possibilité de, même si on a un souci de santé, un problème personnel, on a la possibilité de mettre la formation sur stop et de reprendre finalement quand on en a envie. Et ça, je ne crois pas que ça existe ailleurs. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, me tenait à cœur. Parce que je me dis, c'est finalement s'adapter à la vie des gens. Et ce n'est pas les, les élèves qui s'adaptent à la formation. En fait, c'est l'inverse, c'est la formation qui s'adapte. Et moi, je trouve ça hyper pratique parce qu'on ne sait jamais, demain, comme tu dis, il peut arriver quelque chose et puis on peut, euh, voilà, si ça tombe en plein milieu d'une formation, c'est pas de bol. quoi. Tandis que là, il n'y a pas de souci, euh, un déménagement, une rupture qui fait que, voilà, on n'est pas trop bien ou quoi que ce soit, on peut euh, mettre la formation en pause quelques temps et puis reprendre, euh, reprendre après par la suite. Oui, voilà, c'est ça. Je te dis au début, j'avais peur, enfin, je me disais... Euh... Euh, cette cette nana-là, elle fait ça, mais si ça tombe, il n'y aura aucun suivi, euh, après, euh, si ça tombe, on va avoir notre euh, notre qualification, et après, euh, basta, euh, c'est bon, moi j'ai fait mon travail, et vous avez fait le potes, mais ici, non, parce que je vois en plus qu'il y a beaucoup de filles qui restent dans la formation, même après, euh, il y en a qui sont encore là depuis euh, passer un an, euh, justement, qui aident les nouvelles, donc euh, c'est ça que euh, je vois, que c'est vraiment intéressant qui est investi. Alors euh, même au niveau de la plateforme et tout, tu rajoutes toujours des nouveaux trucs. On vient d'avoir fini par exemple quelque chose, qu'il euh, y a déjà autre chose qui arrive. Donc euh, bon, on, vient, on a toujours quelque chose euh, à découvrir, à voir. Euh, et si on a un problème, alors, on vient de parler en privé et tout, et tout se passe bien. Une fois je sais bien que j'avais des problèmes au niveau de euh, mes parallèles, ben, le jour même, je crois que tu avais fait une vidéo, et deux, deux jours après, je crois que c'était sur la plateforme. Et euh, ça, ça j'ai vraiment bien apprécié parce que franchement j'en avais vraiment besoin euh, de cette vidéo-là, franchement ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup C'est vrai que Donc, ça aussi, mais <rire> bah, de rien. Bah, en fait c'est un problème qui était assez récurrent chez tout le monde, le fait de faire des ongles un petit peu larges sur l'avant. Et, euh, et du coup c'est vrai que ça me semblait très très pertinent de refaire des vidéos sur le sujet, vraiment pour bien montrer exactement comment positionner la lime et tout. Euh, des fois on le montre d'une certaine manière et c'est bien de le montrer peut-être d'une autre manière pour bien bien faire comprendre et là, je pense que effectivement les, les vidéos que j'avais fait à ce moment-là étaient vraiment utiles. Et je pense aussi que ça, c'est quelque chose qui fait ma particularité parce que je rajoute, voilà, je vous écoute et je rajoute des vidéos finalement à la demande si je trouve bien sûr que c'est pertinent. Hein, si ça n'a rien à voir, bon, <rire> voilà. Mais si, si je vois que c'est un besoin réel chez plusieurs élèves, bien sûr que je rajoute des vidéos. Je vous écoute et puis euh, voilà, moi je vous le fais avec très très grand plaisir. Quoi. Et en plus de ça, tu as accès, ben, comme toutes les autres élèves, aux mises à jour. Que, que je fais et ça c'est aussi voilà c'est gratuit en plus euh, pour l'examen c'est pareil il y en a beaucoup qui se posent la question oui mais si je le loupe euh, ben non ben, si tu le loupes c'est pas grave on le refait gratuitement il n'y a pas de problème on le passe de chez toi enfin ouais, j'essaye c'est toujours d'aller dans ce sens là de de faire pour vous aider un maximum en fait ouais. ouais, c'est ça qui, qui est bien Parce que est que je vois beaucoup de filles qui est pour l'examen c'est vraiment bien que si on passe, eh ben, on te dit allez euh, dans une semaine, et demie, deux semaines, même voire un mois que je peux essayer d'en passer, ben c'est ok et tout, donc euh, je trouve ça bien que dans une formation encore, euh, à temps importe, tu vas te mettre la main, ben c'est quoi, euh, tu repayes tout et tu refais tout en fait, mm -hmm. et c'est reparti encore pour, euh, pour l'hôtel et ici et pour là donc la euh, hein, formation elle est vraiment bien, euh, Bien réalisé, bien créé. Euh, et euh, moi, euh, moi j'ai même pas envie de la quitter. Hein, euh, j'ai envie limite euh, de mettre euh, mon lit dans la formation pour euh, y dormir et pour y vivre. Hein, parce que c'est vraiment trop top. Ah bah c'est euh, Mais c'est ouais. vrai que c'est quelque chose qui revient très, très, très souvent. Finalement, pratiquement toutes mes élèves me disent ça qu'une qu fois qu'elle est dans la formation, elle n'a plus envie de la quitter parce qu'elle se sent tellement bien. Que, que finalement, voilà, on a, on n'a plus envie de partir, quoi. On veut rester là, et je trouve ça génial parce que c'est, ça va encore plus loin de ce que, que ce que j'avais imaginé au départ, quoi. Donc euh, c'est, c'est top. Moi, j'adore cette ambiance familiale qui s'est créée, et puis euh, voilà, au moins on se sent soutenu, on se sent aidé, on se sent entouré, et, et tout ça, on se sent pas seul, parce qu'on pourrait se dire, c'est une formation à distance, je vais me retrouver toute seule, comment est-ce qu'on va me corriger, toutes ces choses-là. Et finalement, en pratique, on voit, hein, parce que toi, comme d'autres élèves, on, on dit qu'au euh, niveau de la correction, tout se passait bien, que tu comprenais euh, ce que je voulais dire quand je te corrige, tout ça. Donc, c'est possible. Donc, voilà, sur tout ça, c'est possible de le faire. Enfin, je ne sais pas ce que toi, t'en penses. Ouais. Ah oui, c'est sûr, c'est tout à fait possible. Moi, j'aime bien, c'est quand on reprend euh, les photos et alors tu entoure là où on doit vraiment bien corriger tout ça, même ouais. les fils, tout ça et tout. Et ça, je trouve vraiment bien. Euh... Le, le fonctionnement comme ça parce que bon il y en a euh, elles vont te dire euh, aller dans la formation euh, classique là c'est tout on va te dire ben euh, voilà là il faut que tu et tout mais c'est pas spécialement qu'on va te montrer en fait c'est qu'on va te dire de le faire moins le faire mais on va pas prendre le temps spécialement parce que si on n'est pas personne et on va prendre spécialement le temps de le faire et tout donc euh, que toi oui tu prends vraiment le temps de, de faire ta vidéo correctement et une autre action va Enfin, les photos qui sont autour, euh, franchement, je trouve ça vraiment top en fait. Euh, en fait, je crois qu'il n'y a pas d'autres euh, formateurs comme toi qui pourraient tout intéresser autant leurs leur élèves. Parce qu'en plus, tu nous suis euh, professionnellement, mais aussi en, allez, euh, en privé, je vais dire même les autres élèves, parce que si on avait discuté tout, même si n'a rien à voir avec la formation on en parle des fois sur le groupe et tout et les autres filles elles sont là pour euh, nous réencourager et tout et nous dire ouais faites euh, pas les bras euh, tu vas y arriver écoute ça peut arriver un petit peu. Enfin. Et, et ça c'est pas partout en fait dans hein. les autres formations tu dois aller sur place euh, bon bah euh, t'es pas trop d'attaque bah c'est bon reste en fait, pas dans ton coin euh, voilà quoi je trouve ça un peu, euh, un peu triste quoi que ici non on a vraiment a suivi vraiment, euh, et un encouragement que je ne pensais pas trouver, en fait. C'est vraiment, vraiment bien. Ouais. Voilà. Et ce qui est super, c'est, en fait, quand quelqu'un intègre la formation, quand, quand elle arrive dans le groupe, il y a tout le monde qui lui dit bienvenue, et, euh, et les gens sont vraiment étonnés, quoi. Les, les élèves qui viennent dans la formation sont étonnés de, de dire, waouh, mais il y a tout le monde qui vient me dire bonjour, tout ça pour moi, c'est dingue, et c'est vrai que c'est l'effet un peu de, du groupe euh, qui... Qui est super motivant, surtout qu'on n'a pas forcément des, des personnes qui nous soutiennent ou quoi. D'ailleurs, toi, est-ce que tu étais soutenue par tes proches dans, dans ce choix de faire cette formation Non, euh, j'avais téléphoné euh, à mon papa, parce que c'est le seul parent qui est peut en fait que j'ai. Et euh, en fait, je lui ai dit bah, écoute, euh, je reprends une formation, toi, c'est le plus ça se passe ça, ça a l'air vraiment bien et tout. Et il m'a dit, ouais, euh, c'est pas de ça que tu vas vivre, de toute façon, il faut quoi, ça, faut se Enfin, non, il était vraiment euh, pas trop fou. Cool. Mais euh, ici, euh, j'aime bien, c'est quand j'ai vu ça et tout, je lui dis, bon, oh, t'es là, t'as me dit ou pas, parce que comme ça je sais si je peux prendre quelqu'un ou pas. Et alors, euh, en fait, je suis vraiment contente de lui dire ça, parce que je lui dis, ah, mais toute cette semaine-ci, j'ai eu euh, des filles qui sont venus à la maison. Et euh, ça me fait plaisir, en fait, d'un côté, parce que tout. Pour Moi, quand on m'empêche de faire quelque chose, limite, on me dit Ah non, tu ne seras pas capable de souffrir de jazz. Ben, moi, j'ai l'effet inverse en fait. Tu n'es pas capable, et ben, moi, je montrer que je suis capable de souffrir. Et ici, j'aime bien en parler dans mon entourage parce que ça leur prouve que je suis capable de faire quelque chose en fait. Je n'ai jamais été euh, soutenue de ma famille euh, en étant plus Et ici, euh, c'est malheureux qu'il faut que ça soit euh, des, des étrangers limite euh, qui me soutiennent en fait. Et j'ai vraiment le plaisir de de montrer à mes proches que j'y arrive en fait ouais. une petite preuve en fait. exactement bah, c'est tout à fait la, la mentalité qu'il faut avoir hein, pour, ouais. pour réussir c'est justement de, de se dire je vais y arriver même si les autres ne croient pas en moi c'est génial c'est super ouais. <rire> et et tu as l'impression que tu as appris plus que ce que tu aurais appris en quelques jours en formation en centre euh, j'ai appris plus que je le pensais oui franchement oui parce qu'à la base moi j'avais pris la formation de base donc je me disais, je vais apprendre à construire l'ombre et mettre la couleur et c'est tout. Mais en fait, à la Tastorme, tu as même mis des, des vidéos euh, que tu as, où on, voit, euh, où on voit que tu fais des, des larves faciles à faire en fait. Et pour en ma zone je trouve ça euh, très intéressant. Parce que moi je te dis, je voyais juste euh, apprendre à construire l'ombre et mettre la couleur et c'était tout. Et là, tu nous offres des trucs. C'est ça que je trouve vraiment génial en fait. Eh ben, super. Elle a aussi envie de, de participer, ta petite fille. Elle échoue. Oui, et puis donc, il y a aussi tout ce qui est partie clientèle et entreprise qui permettent d'aller aussi encore un petit peu plus loin. Et bien sûr, la partie théorique qui est très, très importante aussi, hein. enfin, qui fait que ouais. la formation est très, très complète, même pour une formation de base. Oui franchement ça, je vais t'avouer tout ce qui est ces choses-là, j'ai commencé à lire et tout, mais il y a tellement que je me suis dit, bon écoute, je vais d'abord bien m'entraîner tout bazar, et ça je le verrai vraiment vraiment à la fin, parce qu'il y a vraiment beaucoup, c'est vraiment tellement détaillé, que je crois que pour moi ça va être un truc qui va prendre beaucoup pour qu'en fait, il faut quand même assez de temps pour me comprendre les choses, donc... Euh... Là, je crois que je peux en avoir au moins pour deux jours à tout bien lire, à détailler et même prendre des notes, je crois, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de changements. Oui, oui. Mais moi, je te dis, tu fais beaucoup de trop pour nous, en fait. Tellement. <rire> c'est vrai que c'est incroyable. Je crois que jamais j'aurais pu imaginer que, que vous me disiez ça, que justement j'en fais trop pour vous. Et c'est quelque chose qui revient régulièrement. Euh de Manière récurrente sur, sur le groupe parce que vous me dites tout le temps, mais calme-toi un peu, reste voilà, repose-toi et tout. Tandis que voilà, moi j'ai toujours l'impression de pas en faire assez donc j'aimerais toujours en faire plus, plus, plus. Mais bon, après, c'est vrai que les journées font que 24 heures donc euh, faut quand même, que je me repose un petit peu quand même. C'est vrai que je vous réponds jusqu'à tard. Je me dis, mais Nathalie, euh, matin, euh, on quand ma répondre et tout. Et je vais, quand est-ce qu'elle ouais, non, franchement, des fois. Euh... Demander euh, où ils sont les fils, hein, parce que moi je veux bien les mêmes fils que moi. Il <rire> ouais, franchement... faut se booster à la spiruline, ça marche bien. <rire> ouais. ouais, franchement, c'est Franchement, non, je ne peux que conseiller euh, les filles qui veulent se lancer euh, les, la dedans de se lancer à l'eau, parce que franchement, elles verront, on est vraiment très bien accueillis. Il euh, y a toujours quelqu'un pour euh, nous conseiller, même les anciennes élèves qui se mettent à toi dans l'immédiat. Euh, même au euh, niveau euh, aller, personnel et tout, ben, pour on un choix, on peut pour en discuter aussi. Euh, et en plus, on peut créer aussi des, des liens d'amitié. Ici, euh, de la semaine, euh, on a mis sous le groupe euh, celles qui viennent à peu près des mêmes régions et tout pour éventuellement se rencontrer et tout. Mais je trouve ça vraiment top, quoi, parce que ça va vraiment des liens entre nous et tout et ça on ne le voit pas dans les formations, euh, on doit aller sur tas, quoi. Donc euh, non franchement, c'est fidèle, elles, elles peuvent mettre leur cœur à, à leur aide. Moi qui quelqu'un de très méfiant dans ce qui est ce domaine-là, euh, je me suis dit ben bah, écoute, je vais quand même la contacter et on verra. Maintenant si, euh, si je vois que ça a un peu coup de poids, ben bah, je me retire terrible et complexe ben franchement, je, je suis tellement à mon aise et tout, et tout se passe tellement bien et tout, et vraiment vrai, que, en fait, je ne fais que pouvoir encore plus avancer et tout, et moi-même devenir une antenne pour euh, pouvoir aider les petites nouvelles, en fait. Franchement, c'est le top. Franchement, je peux dire que ça, euh, pour le vivre pour y croire, en fait. pour prendre le courage et sortir à l'eau. Maintenant, comme tu. Et comme tu l'as déjà dit, bah, on peut avoir notre essai et tout, et si ça ne va pas, bah, voilà, euh, rien ne nous, nous oblige à, à rester, si vraiment ne va. Euh, mais euh, franchement, euh, les filles qui viennent et tout, elles le voient bien, elles-mêmes, que c'est tout du 100% bénéfique pour nous, pour toi, et ça ne sert tient bien. Et, et voilà, il faut vraiment penser, vraiment c'est top. Bah, je voulais justement te poser la question. Euh, qu qu'est-ce qu que tu dirais à celles qui ont vraiment peur de se lancer Mais en fait, tu viens d'y répondre euh, complètement. Et puis, la dernière question que je voulais te, te poser, tu as aussi déjà un petit peu répondu. C'était euh, qu'est-ce que tu penses de la formatrice Donc, euh, Qu'est-ce que tu penses de moi en tant que formatrice euh, Tu as un petit peu répondu oh, aussi euh, déjà. <rire> je pense que, ça, mais je crois que je peux prendre un, un dictionnaire comme ça, il n'y a pas d'importance. de Pour prendre la longueur d'une maison, en fait. Bah, <rire> Franchement, au début... Je me disais, bon, on va voir cette formatrice, comment elle va réagir euh, envers nous et tout, comment elle va nous parler et tout ça. Et franchement, j'ai directement eu pleine confiance, euh, j'ai directement euh, été familiale avec toi, je ne sais pas pourquoi, pourtant ça n'arrive pas souvent. tout bon. Et, euh, et euh, franchement, je te dis, que tu es formatrice, euh, on ne peut pas trouver partout, parce que toi, vraiment, même en privé et tout, en seul, euh, des heures, des fois de, de tout, et, et c'est vraiment horrible en fait. Parce que, allez, euh, tu te donnes à 100%, quand on a un problème ou quoi, ben tu es là et tu nous donnes des conseils éventuellement pour, euh, pour nous aider. Euh, si on est vraiment pas bien, ben, tu, tu te toi un peu, tu reviens dans deux jours, trois jours, euh, c'est pas grave, ça tout le et tout. Et ça, euh, il n'y a pas d'autres entreprises qui vont dire, ben non, va, va, va te reposer et tu verras après. Non, ça n'y a pas de. Y a pas, y a... Et tu euh, ben, t'es gentil. Et en plus tu nous offres aussi euh, des fois des, des petites vidéos live, ça t'aime vraiment bien, j'apprécie vraiment. Parce que là, ça, ça permet vraiment de parler avec toi euh, en direct et tu réponds euh, le plus clairement aussi à, à nos questions. Et, euh, et voilà, ça, on est tout le temps, tout le temps en contact en fait. Il n'y a pas un jour de la semaine où on n'a pas un contact et ça, ça possible franchement. Euh... Moi je t'apprécie vraiment beaucoup, franchement. Bah, bah, Comme je le disais le fin sur le groupe, on dirait qu'on est tous des petits enfants avec, euh... avec une maman adoptive en fait. Voilà c'est ça, c'est voilà. vraiment la famille, c'est tout à fait ça. Ouais. Voilà. On me dit souvent que je suis la petite maman du groupe même si je suis finalement plus jeune que, que certaines que certaines élèves, mais euh, c'est vrai que, que voilà, j'ai un peu ce rôle-là et qui, voilà, moi, ça me fait mais super plaisir de, de me sentir utile, de voir que vous progressez. Et surtout, toi, tu as fait des, des progrès, mais c'est incroyable. Tu fais des pauses magnifiques maintenant. Enfin, vraiment, hein, je, je trouve que, que tu as ouais. vraiment bien, bien, bien progressé. Bah, écoute, euh, je suis un peu moins active bon, il y a des petits problèmes que j'ai eu, je suis un petit peu moins active, mais euh, je compte bien. Euh je vais remettre euh, allez euh, le 16 17 euh, juillet je vais vraiment me remettre à tout mais si je suis un petit peu en stand by on est bien un petit peu euh, voilà niveau santé tout ça euh, mais ouais franchement et tout ça c'est grâce euh, à toi et grâce au que j'ai fait comme ça parce que franchement quand je suis arrivée je faisais des gros boulins de et euh, maintenant euh, ça, ça va super j'ai beaucoup plus facile euh, au début j'avais mes yeux pour fatiguer et tout parce que je travaillais fort euh, dans le sombre en fait, euh, j'avais pas de l'ombre et tout ça. Et tout ça j'ai appris euh, par rapport à la formation euh, qu'on pouvait avoir une euh, euh, euh, lampe, euh, même au niveau des odeurs de certains produits et tout, hein, on pensait ben, dans une jetée aérée. Il y a même euh, les petits ventilos là, euh, de table pour les poussières et tout ça, parce que je me retrouvais avec un petit parcours et il n'y a pas de pouvoir. Tout nettoyer tout, ce machin-là, c'est vraiment un truc euh, hyper euh, un miraculeux parce que tu as, as juste à faire tout, hop, c'est bon, ça joue. Avant tout ça, non, j'avais pas. Et quand on en, en suivant l'information, j'ai appris beaucoup de choses en fait, de comment installer ton matériel et tout ça. qu'avant, je mettais tout comme ça sur la table et après comment il je devais chercher comme, 3 heures dans ma mallette, j'avais pas. que qu'ici, non, ça prenne bien. Tellement la réponse, a vraiment mis euh, tout ce qu'on a besoin, ça a montré vraiment fou, tout, ça a bien expliqué et c'est le top en fait. On ne on, on on, on part pas dans l'inconnu en fait. Mm -hmm. Avant de, de le faire, ben, on regarde les vidéos, on comprend bien et euh, c'est tout simplement génial. Et bien c'est top! <rire> merci beaucoup beaucoup hein, pour ce témoignage c'était vraiment adorable alors je vois que ta fille te, te réclame elle passe derrière toi je, je vais du coup te, te laisser t'occuper d'elle c'est ça aussi la magie de la formation c'est de pouvoir le faire à la maison de chez soi et d'élever ses enfants en même temps donc voilà pour toutes les mamans au foyer vous pouvez être euh, finalement voilà vous pouvez avoir deux rôles à la fois maman et et entrepreneuse, femme d'affaires, qui réussit, et, et tout ça, c'est possible, quoi. Tu es la preuve vivante que c'est possible de super bien réussir dans la formation, malgré des problèmes de santé et le fait que tu aies des enfants. Parce que on va pas se le cacher, c'est pas évident de, voilà, tous les jours quand on a des enfants de se mettre dans une activité comme ça. Mais tu arrives très très bien, et euh, vraiment, je te félicite. Tu es au top. Bravo. Ouais. Ça, ça doit être information, donc euh, merci. Hein. On ne un rien peu d'autre euh, s'il y aurait des autres mots qu'on pourrait inventer pour te remercier, ben, je crois qu'on le sait en fait. Mais ça, c'est pas encore l'actualité euh, d'inventer des mots. Mais c'est vraiment extraordinaire. Franchement, on ne pouvait pas rêver mieux. Ah ben, c'est génial. Il euh, y a informatif vraiment euh, au top. Et je te souhaite encore euh, beaucoup, beaucoup de succès. Merci beaucoup. Parce que tu si en as déjà, mais je t'en souhaite encore beaucoup plus. <rire> Ouais et ce qui est génial c'est que voilà quand j'ai demandé pour les pour les témoignages qui voudraient les faire ça avait été super nombreuses à me dire moi j'ai peur mais je veux t'aider donc je vais le faire pour 30, pour 30 services et, et finalement, ça crée un, un mouvement sur le groupe incroyable parce que tout le monde dit, ça y est, j'ai fait le témoignage, j'avais très très peur de le faire, mais je l'ai fait. Et c'est incroyable. Quoi. Encore une fois, on voit à quel point vous êtes capable de vous dépasser pour m'aider. Et mais ça me fait, mais pff, un, voilà, ça, ça fait chaud bah, au cœur. que là, j'ai même encore, euh, encore une boule en fait. Hein. <rire> euh, je, le fait de te voir en vidéo, oui. euh, en fait mm -hmm. Euh, j'ai peur, mais je me maintiens. Je... Voilà, il faut, je me dis, il faut le faire pour Nathalie, pour tout ça, pour nous. lui rendre euh, l'appareil, on va dire, euh, dans un profil. Si on fait comme ça ben, il faut le faire en fait. C'est adorable. C'est super. Ouais, très, euh, franchement, oui, j'ai peur, mais je le fais. Je le fais parce que c'est pour toi et pour les filles euh, qui devaient éventuellement rentrer dans un bon apprentissage. Et ça veut les aider, ben, c'est tout, euh, tout bénéfique. Ouais, c'est génial. Voilà. Exactement, ça aide beaucoup. Hein. C'est voilà. vrai qu'on va tellement, tellement au-delà de, de simplement appliquer du gel, quoi. On, on change personnellement, euh, même en profondeur, quoi. Et c'est, voilà, l'aspect où je pensais pas. Tu vois, je pensais pas que ça se ferait comme ça. Et au fur et à mesure, je me rends compte que, voilà, chaque, chacune s'épanouit dans cette formation, euh, même sur un plan personnel. Et je trouve ça, mais vraiment juste génial, C'est top. Ouais. Ouais. Ben, merci beaucoup. Hein. Passe encore une très très bonne après-midi et je te dis à très très vite sur le coup. D'accord, voilà. merci à toi pour tout. Et voilà, quoi. Bon, on vous attend les filles. Hein. Exactement. Voilà. Et les garçons, bien sûr. Et les garçons. Et garçon. Oui, tout à fait. Tout à voilà. fait. Ben, on serait ravis de, de vous accueillir dans le groupe. Hein. Donc euh, voilà. Exactement. <rire> Et euh, une bonne après-midi. Oui, Et à très vite sur le coup. À très vite.